Salut gang, c'est Winman, content de vous voir, écoutez, on va regarder l'évolution de ma grow avec ma lumière, Spider Farmer SF1000 dans ma tente, Spider Farmer, 2 pieds par 2 pieds, 5 pieds 2 pouces de haut, donc la voici la SF1000, la lumière, bon, j'ai mis euh, le dimmer à 100% depuis euh, plusieurs semaines déjà. On a une petite fan dans le coin, plus qu'on a de fan, plus que c'est, circulation d'air. Et voici la SF1000 avec ses lumières Dell Samsung. Est-ce qu'on est, qu est content de la Spider Farmer? Oui, parce que, regardez-moi ce, cette grow là la variété Wet Panties. Et en ouvrant la tente ce matin, huitième semaine de floraison, déjà entamée, les plants ont tout penché là, vraiment là les cocottes sont commencent à être un peu lourdes, 4 euh, wet panties à l'intérieur de ça, les 4, c'était des graines euh, régulières, donc on avait la chance d'avoir des graines mâles, finalement on a été chanceux, 4 femelles, 4 phénotypes différents, les odeurs sont différentes aussi, je, je peux vous le dire. Comment commence à être beau, ça ici, là. Peut-être un peu trop de lumière, là. Ça ici. Écoutez, il est arrivé une petite modification euh, dans la fin du processus. J'ai toujours euh, l'idée de terminer la floraison après 10 semaines de floraison à partir du premier piscille. Après, après la première journée que j'ai vu, le premier piscine c'est souvent 6-7 jours après qu'on tourne ça en 12-12. Quand on tourne la lumière en 12-12, ça prend 6-7 jours avant de voir un premier piscille blanc. Quand je vois le premier piscille blanc, je commence à compter... Première journée de la floraison même si ça fait déjà 7 jours que j'ai mis la lumière en 12 12 ça dépend euh, avec qui vous parlez les deux façons sont bonnes c'est juste qu'il faut savoir de quoi qu'on parle quand on en parle je commence à mettre les engrais pour la floraison au même moment que je mets la lumière en 12 12 donc je change mes nutriments pour les nutriments de la floraison au même moment que je change le cycle de la lumière en 12-12 Regardez ça ici, comment il serait beau celui là attendez, là. Oh, et celle-là ici Il est beau, hein? Il y a un peu de rose dedans On le voit très bien, je pense, hein? Ouais Donc, mes plans là, ici, il n'y a pas d'espi... Pas... Oh, on va enlever le zoom Donc, qu'est-ce qui est arrivé comme changement? Je vais encore garder le 10 semaines de floraison, mais euh, j'étais supposé donner des nutriments à la huitième semaine avant-hier. J'ai donné de l'eau. Donc, il va y avoir 3 semaines de leaching, 3 semaines que je vais donner seulement de l'eau, pas de nutriments. Donc, ici, il y a beaucoup d'espace, mais ici, là, il y a beaucoup, beaucoup de cocottes là c'est une belle, ça, ça, ça c'est une autre belle. Ça ici, ça ici c'est beau. Ça, là, ici c'est un. il n'y a pas encore fini de mûrir là, mais les cocottes sont dire, un, un, un moins beau look. Mais nos préférés là, c'est vraiment ça ici. Là. Ça c'est incroyable, ça c'est la même chose ici là. C'est la cocotte que je mets sur mon Instagram. Et puis là, il y a ça que je commence à aimer beaucoup beaucoup, comme look. Quand même, hein? quand même. C'est ici. Et là que je vous ai mon Ah regardez ça ici, c'est bon ça. Des odeurs, euh, des odeurs bizarres, euh, un sur quatre goûte un, un peu plus le bleuet et puis les trois autres, il euh, va falloir que je fasse euh, découvrir ça à d'autres personnes pour puissent me donner leurs avis, euh, j'ai même la misère non seulement à vous dire si ça sent euh, un certain fruit, mais même les terpènes, sont ils vont large avec les terpènes de SQDC. Il y a de tout, je pense, là-dedans. Même si c'est la même variété. Wet panties. Donc, la ch le changement, c'est à la place de donner deux semaines de leaching, deux semaines d'eau sans nutriments, on va en donner trois. Donc, trois semaines seulement de l'eau et on donne plus de nutriments. On laisse ça aller. J'ai regardé les trichomes avec euh, mon instrument ici, mon microscope. Et ceux qui achètent ce truc, soyez patients, c'est très efficace. Une lumière LED. C'est très efficace. Soyez patients, collez le truc, le microscope sur la cocotte ajustez-vous par après, mais c'est parfait, c'est parfait, si vous pensez que ça fonctionne pas, soyez patient, euh, Deux, trois, quatre minutes, mais quand vous avez la twist, c'est très, très, très utile pour regarder la couleur des trichomes, c'est en regardant la couleur des trichomes qu'on sait le moment quand il faut couper les plans. Donc j'ai rien, j'ai aucun tricôme euh, ambré, hein? euh, brun pâle, j'ai aucun tricôme ambré là-dedans encore. Donc euh, il me reste encore là une semaine et demie avant que ça fasse 10 semaines. J'espère que tout va être correct mais j'en suis sûr. Déjà là j'ai celui-là ici qui est, qui est vraiment prêt d'après moi là. Mais il n'est pas prêt parce qu'on ne voit pas les trichomes euh, en vrai Tous les trichomes sont blancs, laiteux. Donc, euh, soyez patients. allez sur mon Instagram. On va voir euh, des belles photos des Wet Panties. Phénotype 1, 2, 3 et 4. J'ai vraiment hâte euh, de goûter ça, de faire des reviews. Merci encore à Spider Farmer. Avec cette super SF1000. Excellent pour une tente. Deux pieds par deux pieds. Vous voyez le résultat. Il n'est pas encore terminé, mais euh, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé travailler avec euh, le Scrog. Euh, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Je pense que je vais essayer de travailler avec un Scrog dans ma prochaine grow qui va sûrement être dans une 4 pieds par 4 pieds. Donc, continuez à suivre les vidéos Winman. Donnez un pouce, un commentaire et on se revo revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci encore à Spider Farmer.